Salut, c'est Ross. alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau truc assez révolutionnaire dans la marque KTM déjà chez, chez Honda, c'est une boîte semi-automatique euh, qui va sortir, c'est un terme assez barbare de réalité, c'est une boîte euh, dual clutch transmission, euh, donc ça veut dire que c'est la moto qui fait tout, hein. c'est vrai, semi-automatique parce que donc, tu pourras quand même agir parce que tu auras des petits, des, des petits boutons euh, plus et moins pour monter, et descendre des rapports. Et tu peux la mettre aussi en automatique, c'est exactement pareil que chez nous ça c'est pareil, ça s'appelle des boîtes TCT et d'autres vous donnerai sortiront à, à, à leur sauce, mais c'est exactement pareil. C'est une nouvelle transmission. Donc, ils vont annoncer sur euh, deux modèles un modèle, bon, c'est la, la Adventure 1290 GT, je crois le et une par contre qui est plus bizarre, c'est sur la 1290 Super euh, voilà, il a, il a ils ont annoncer qu'ils allaient mettre euh, dans cette boîte au dessus. Je dis c'est plus étonnant parce que une bon, boîte auto sur, euh, sur une, une hyper sportive, toujours pas je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Sur un trail, euh, mien, Sur une Goldwing, comme je Honda la repose pour encore, parce que là, tu es là pour l'utiliser très c'est un six cylindres. Mais sur une, sur une super euh, duke, sur, euh, sur une hyper sportive comme ça, on pas euh, Hyper roaster, hyper -roaster euh, je vois pas trop l'intérêt parce que là c'est vraiment... Euh, c'est la moto qui fait tout, hein. t'as pas du tout d'embrayage, t'as pas de levier sur la mienne pas hein. enfin, pratiquement 95% de moto. T'as pas de levier d'embrayage, t'as pas de... De, de, de pied là pour lever, monter, descendre et vitesse, t'as rien C'est vraiment la moto qui fait tout hein. euh, Donc, tu vas avoir une petite... Euh, action si tu la mets en, en UX, ça veut dire que t'en plus et moins sur le côté que sur le moto gauche donc, ça reste vraiment vraiment vraiment euh, bah, light c'est un peu comme si tu avais une toilette bah, c'est exactement pareil donc sur le gros 12,90 comme ça à euh, moins qu'ils arrivent vraiment à faire une boîte extrêmement performante mais tu perds toujours tu perds toujours un petit peu euh... je sais que par exemple Honda, eux, ils ont commencé à les mettre sur les trails les gros trails genre les par exemple sur la, la on appelle ça la, la Transalp qui annoncer elle n'y pas dessus. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait un gros gros moteur dessus pour, pour, pour, pour, cette boîte là, c'est parce que ça, tu, perds, tu perds toujours de la puissance. La moto, euh, c'est pas aussi euh, instinctif et radical que par exemple si tu peux passer toi-même ou si tu aurais un shifter. c'est la moto qui gère elle-même et t'as toujours une carte. C'est comme une voiture, une boîte auto. A toujours une petite perte ou alors faut vraiment qu'il y ait une grosse grosse cylindrée pour qu'il compense ça c'est un peu comme si tu avais une, sur les BMW euh, les, MW, les, appelle ça, les euh, transmissions par cardan euh, comme tu n'as pas de chaîne c'est pas direct la chose la prise c'est pas instantané donc du coup euh, tu, as, tu as une, une perte donc il compense ça par des grosses grosses cylindrées voilà bon, en gros c'est ça le truc mais donc bon, pour le, la, la 1290 adventure euh, oui voilà il est temps voilà, sur euh, la 1297 Venture, bon, je peux le, je peux le, le comprendre hein. pour, pour ceux qui aiment rouler sur la route, je hein, n'ai pas trop d'intérêt Mais c'est euh, ok, si tu vas rouler longtemps, tu vas faire des longs trajets C'est la moto qui fait tout, donc ça t'évite, d'être toujours dessus à la limite hein. C'est un peu comme sur une voiture, c'est que tu mets un régulateur de vitesse ouais. voilà, Ça fait du ça fait, euh, travail Et encore c'est même plus qu'un régulateur de vitesse parce que ça fait absolument pas le travail et sur un 1290, l'intérêt c'est justement d'avoir soit un shifter, soit d'avoir une boîte manuelle, enfin, comme on dit, oui, une boîte manuelle ou alors une, avec un shifter, c'est ça qui est bien. C'est une action, et, et puis même au niveau d'entrée, en, sortie, virage, tu, tu, sort, tu peux mettre le, le rapport que tu veux, c'est ça que je veux dire. Mais si tu fais de la piste et tout, c'est bien. Là, si tu as une 1290 12 Super Duke, euh, boîte DCT, déjà le, le, pour aller sur la piste, tu peux oublier. Même si tu auras des, des modes moteur, il euh, s'appellera ça, ça track, donc euh, circuit euh, route, ou euh, pluie, enfin toutes ces conneries, euh, tu vas tu vas, tu vas plus trop l'intérêt, tu vois, as une grosse perte. C'est pas comme un shifter, un shifter tu as vraiment, vraiment une. ça peut être quand même une, une action quoi. sur le tu peux te mettre la, le, le rapport que tu veux, là, c'est pas toi qui va décider, c'est vraiment vraiment la moto qui va décider. Donc c'est plutôt ça qui est un peu gênant. Comme je vous dis, sur un, un, un gros trail, bon à la limite. Roule tranquillement, euh, t'as plutôt envie de te faire chier, t'arrives à un certain âge, je sais pas, t'as plutôt envie de t'embêter Je crois que je vois pas trop, enfin bref Moi je suis pas tellement pour, pour les boîtes d'ICT, je trouve ça que ça enlève tout le goût, toute la, la saveur de la moto Mais bon, à la limite, il y a des gens qui deviennent ça, euh, ou des gens qui savent pas passer leur rapport, hein, je sais pas, peut-être hein. C'est la moto qui fait tout Et, euh, Ou ils ont peur de caler, voilà, c'est des gens qui arrêtent pas de caler de manière intempestive Ou je sais pas, ils, voilà, ils savent pas passer leur, leur rapport, donc c'est la moto qui fait tout mais sur une, une grosse cylindrée comme, euh, enfin, comme cylindrée, parce que je ça, mais un, un gros hyper roster comme ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, l'intérêt c'est justement d'avoir un une gros hyper roster comme ça, c'est ce qui est amusant, c'est de pouvoir passer les vitesses à la volée, ou euh, accompagner ça avec un, un, un shifter, c'est vraiment intéressant, agréable. Là tu vas te retrouver avec une machine qui va faire tout bout et généralement elle est soit, Je vois les bottes DCT chez Honda. C'est soit un rapport trop au-dessus, soit, soit elle est trop en dessous. Ce que je parle là, c'est que quand vous allez rouler en ville comme ça, et vous attendez, ça vous met un, un rapport au-dessus. vous êtes toujours à la limite que la, la moto, elle tremblote. Quoi, je veux dire, comme si elle était en sous-régime. Déjà, c'est un, un régime moteur que je n'aime pas du tout. J'aime pas mettre ma moto dans la ligne comme ça, parce qu'elle prévoit le coup pour ne pas trop consommer. Des choses comme ça, donc j'aime pas. Euh, ou alors vous êtes vraiment trop en dessous, en dessous et, et au dessus je dis. Non, en dessous trop en dessous et la moto elle a tendance à trop rétrogradée trop rétrogradé, et, trop rétrogradé et, euh, et du coup vous consommez trop donc voilà c'est vraiment les boîtes auto c'est moi j'aime pas du tout le monde, franchement la seule truc ou la seule modèle de moto au monde que j'aime c'est la Goldwing parce que c'est tellement gros c'est tellement imposant comme, dit, comme machine que Devoir faire des points de patinage en côte, des choses comme ça, avec un gros bordel comme ça, il vaut mieux que ce soit la moto qui s'en occupe. Voilà, voilà, qu quand c'est très très lourd comme ça, euh, même un trail, un, un gros trail, euh, euh, je sais que c'est très lourd, mais tu arriveras toujours à la limite à faire ton point de patinage, ou même si tu vas dans la terre, euh, putain, franchement, je serais que de savoir qu'une boîte DCT comme ça fait, parce que quand tu arrives à fond dans les cours, pouvoir ressortir et faire le, le niveau d'appui l'embrayage pour pour couper le frein moteur et pouvoir repartir sur le même rapport, ça tout ça ne peut pas le faire euh, une boîte DCT. Tu, peut pas, tu peux pas lui dire voilà tu coupes le frein moteur parce qu'en motocross là, nous c'est comme arriver à fond comme ça dans la courbe sur le même rapport pour se ressortir sur le même rapport mais tu t'appuies tu, simplement sur l'embrayage pour pouvoir couper le frein moteur et repartir aussi ça tu peux pas le faire avec une boîte DCT. donc euh, déjà que je suis franchement dubitatif sur des sur des sur des, des trails que certains m'attendent les trahis, donc on peut rouler sur la route, c'est une espèce d'intérêt c'est comme si tu avais un roster mais sur un hyper roster comme un 1290 Super tu je lui une boîte DCT franchement c'est la seule marque au monde qui le fait je veux dire, euh, même pas Honda Michel euh, n'a pas voulu le faire est sur le CB Miller, ils n'ont pas de boîte DCT ils ont mis sur deux modèles, c'est l'Africa Twin et encore elle est en option boîte DCT n'est pas obligatoire, c'est en option et la Goli c'est une boîte est là donc voilà je ce que vous en penserez en commentaire, moi je vais vous donner un avis hein, sur lequel mon avis, hein, sera subjectif. Donc vous me direz, moi je suis pas pour, pour le gros travail de la limite mais pour le coup e poster, le, le, ni en option ni rien, en plus ça va ça vous alourdit complètement la, la, la, la note, ça fait monter 2500 euros de plus. Hein. Donc euh, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, et puis je vous dis aux prochaines vidéos.